Bonsoir à tous, vidéo un peu bordélique puisque je vous propose euh, pendant les vacances qui vont arriver euh, des lives, voilà, sur ma chaîne Twitch Via Bibliothèque que je vous propose en description. Il euh... n'y a pas de live en ce moment <rire> C'était ta question. Euh... Oui, je te tutoie. Plus sérieusement, il euh, y a plein de projets qui sont en cours, j'en parlerai en live. Quand j'en parlerai. <rire> Euh, Suivez-moi sur Twitter pour savoir quand je suis en live. Euh, voilà, c'était petite annonce rapide pour vous dire que j'ai un Twitch, que j'ai un Twitter. Voilà, c'est tout. Salut.